Bonjour, l'anatomie a toujours été une matière très difficile pour les étudiants, surtout de première année. Elle pose d'énormes problèmes de préparation. Les résultats sont malheureusement parfois décevants. Cela s'explique par la difficulté déjà de la matière en elle-même, parce qu'elle contient beaucoup d'informations, beaucoup de vocabulaire nouveau et donc euh, nécessite des efforts de mémorisation considérable euh, cette difficulté d'apprendre est expliquée par euh, l'utilisation euh, d'outils, de méthodes peut-être inappropriées pour bien retenir euh, tout ce qui concerne l'anatomie c'est pour cela que nous allons euh, faire euh, cette présentation pour euh, apporter euh, des éclaircissements sur euh, la façon d'étudier l'anatomie. Alors, pour réussir en anatomie, il faut en fait euh, trois éléments. Euh, premièrement, il faut tout d'abord penser à organiser son temps. Et donc, euh, il faut qu'il y ait une très bonne organisation du travail. Euh, deuxièmement, il faut se doter de tous les outils nécessaires pour préparer son anatomie et adopter des méthodes efficaces. Nous allons donc aborder ces trois piliers pour réussir en anatomie et les expliquer un à un. Organiser son travail, c'est le premier point qu'on va traiter et c'est justement quelque chose de primordial. Vous savez, euh, étant étudiant en médecine, euh, ce que vous avez actuellement de plus précieux, c'est bien votre temps. Il faut donc euh, euh, se débarrasser de tout ce qui peut gaspiller votre temps et des perturbateurs éventuels, euh, qu'il s'agisse d'éventuels de, de, de, de, amis euh, qui font mauvaise compagnie, euh, se déconnecter complètement, surtout des des réseaux sociaux, ne serait-ce que pendant votre séance de travail. Donc, votre temps doit être vraiment bien géré, ce qui rend nécessaire de faire des plannings. Des plannings à court terme, à moyen terme et à long terme. À court terme, c'est le planning du jour, donc vous devez absolument... Euh, planifier ce que vous allez faire pendant votre journée donc, par exemple de 8h à midi j'ai cours à, à la faculté puis de 14h à 16h j'ai un TD donc je dois prévoir après une heure de pause par exemple euh, de, de, de commencer à travailler par exemple de 17h à 20h et donc je dois euh, prévoir le lieu où je vais travailler euh, pour organiser les choses euh, à son niveau et puis la durée du travail, et euh, là il faut pendant toute la séance du travail se déconnecter complètement de, de, de tous les perturbateurs. Euh, il faut aussi faire le planning de la semaine, c'est-à-dire euh, prévoir par exemple travailler son anatomie lundi et mardi, puis je ne sais pas, la biophysique mercredi, ou bon, je, dis, je dis ça comme ça n'importe comment, mais vous pouvez organiser votre semaine quand vous voulez. Euh, c'est vrai, il faut prévoir de temps à autre des, des petites pauses ça permet de souffler, de respirer et, et, et, et de retrouver une énergie nouvelle euh, mais l'essentiel c'est de bien organiser aussi bien sa journée mais aussi sa semaine et aussi faire un planning au long cours, c'est à dire du partiel dans son ensemble et donc euh, prévoir euh, des dates où vous allez par exemple finir la la, la, la, la première moitié, on va dire, de, euh, de l'anatomie. C'est-à-dire, je me dis que je vais finir, par exemple, l'anatomie du membre supérieur euh, vers la fin du mois d'octobre, et puis je vais commencer euh, la biophysique, par euh, exemple, de, de, de, de, de mi-octobre jusqu'à fin octobre, etc., pour pouvoir faire plusieurs couches et euh, pouvoir terminer à temps. Donc, il faut euh, bien organiser son temps, de la journée, de la semaine et du partiel pour qu'à l'approche des examens, je, je, je, je, je, je m'apprête euh, et, et je, je, je suis prêt pour passer mes examens avec succès. Ce qui est aussi important, c'est de commencer à tomber. Il ne faut pas se dire que les examens, c'est pour le mois de janvier, donc j'ai le temps, j'ai commencé en novembre, et puis après, j'ai assez, j'ai largement le temps de finir. Non, il faut partir à temps. Et comme l'a dit Jean de la Fontaine, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Pourquoi Parce que, justement, euh, ce qui est très important aussi pour re retenir ces cours, c'est faire et refaire. Parce que retenir, finalement, c'est quoi C'est d'abord apprendre, puis passer par une phase où on va oublier quand même un, un, une partie de ce qu'on a appris, puis apprendre à nouveau. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir obtenir un maximum d'informations. Donc il faut faire des couches, et c'est pour cela qu'il faut partir à temps. Donc il faut commencer dès le départ, euh, réviser les cours, euh, c'est-à-dire régulièrement, être à jour euh, pour pouvoir finir à temps, et euh, refaire une deuxième et éventuellement une troisième couche pour mémoriser euh, bien comme il faut euh, tous les chapitres et être prêt le jour de l'examen. Alors maintenant, euh, après avoir organisé son temps euh, pour réussir en anatomie, mais c'est aussi euh, valable pour les, autres, euh, pour les autres matières, mais on, on parle là de, de l'anatomie, ben, il faut se doter des outils nécessaires. C'est tout un ensemble d'outils, des livres, des... Des crayons, on verra en anatomie, c'est intéressant. Et, et il faut tout, tout, tout avoir chez soi euh, pour ne, ne manquer de rien et donc préparer dans de bonnes conditions. Alors, quels sont les outils d'apprentissage qu'il faut avoir Il faut bien entendu euh, le polycopier, des livres de schémas, une trousse euh, bien remplie de feutres, de fluorescents, de crayons et de gommes, des vidéos de cours et de dissection, des logiciels interactifs et puis des feuilles blanches. Et, et autres. Donc, on va revoir tout ça euh, progressivement. Ce qui est aussi très important, c'est que vous avez aujourd'hui un site internet euh, qu'on vient de créer euh, au laboratoire d'anatomie pour vous et, et qui va vous aider dans toutes les étapes de, de votre préparation et je vais vous le présenter tout à l'heure. Voilà, donc euh, on va maintenant euh, lister et montrer les, les différents outils d'apprentissage en anatomie. Donc, bien entendu, euh, le, le, le polycopier. Hein, vous allez avoir des polycopiers, que vous, vous allez soit photocopier, soit imprimer. Ben, des livres de schémas, c'est très important, il faut les avoir. Je vais vous présenter tout à l'heure certaines références intéressantes. Des feuilles blanches, avec de quoi dessiner. Et des fluorescents pour euh, bien marquer euh, les choses intéressantes à retenir. Parmi les références conseillées, je vous propose d'avoir l'Atlas de Nether, il est très important, c'est un livre où il n'y a pas de texte, où il n'y a que des schémas, mais des schémas d'une grande qualité, extrêmement bien faits, qui vont vous aider à mémoriser vos cours. C'est extrêmement important de l'avoir, ça va vous aider pendant toutes vos préparations, déjà en première, en deuxième année, et puis même même plus tard. Euh, un autre livre très important, c'est les, les, les différents tomes de Kamina. Euh, ce sont des livres qui sont bien faits, en respectant la nouvelle nomenclature, avec des schémas aussi qui sont de grande qualité. Euh, il y a trois tomes, donc euh, ça dépend de, de, de votre niveau. En première année, vous, vous devez avoir le, le tome 1 et, euh, et le tome 3. Et puis après, euh, la, la nouvelle anatomie est découpe pour plus tard, pour la deuxième année. Euh, L'autre référence que je trouve bien, c'est la Grey's Anatomy pour les étudiants. C'est un bon livre où il y a beaucoup d'applications cliniques et, et, et chirurgicales qui, qui, qui font de l'anatomie vivante, intéressante. Donc c'est toujours bien de l'avoir pour un petit peu euh, euh, voir la, la, la, les applications de l'anatomie. Il euh, y a, a d'autres références, ce sont de petits livrets, euh, que je trouve euh, très intéressant, où il n'y a que des schémas, en noir et blanc, c'est vrai, mais qui sont très bien, et je, sincèrement, euh, il, il faut les avoir, surtout pour la préparation de l'anatomie de l'appareil locomoteur, il y a l'ostéorthologie, il y a aussi la, la myologie du membre supérieur, et la myologie du membre inférieur. Euh, bon, ça s'appelle les schémas de travaux pratiques d'anatomie de, de, de Georges Olivier de l'édition Vigo. C'est disponible à la faculté, vous pouvez les, les photocopier. Euh, même pour les autres livres que j'ai montrés tout à l'heure, Camina euh, et Nether et Grace Anatomy, c'est disponible à la fac, vous pouvez les avoir. Ou encore mieux, les, les acheter et les avoir chez vous. Ça va être donc en couleur, c'est intéressant. Ce qui est maintenant disponible pour les étudiants, euh, ceci est rendu justement possible par l'évolution de l'outil informatique, c'est le, infor... le logiciel interactif il y en a de plusieurs types il y a le visible body euh, et puis il y en a d'autres euh, ce sont des applications que vous pouvez télécharger sur vos tablettes, vos téléphones vos pc euh, qui sont très très bien, on peut euh, étudier l'anatomie en trois dimensions on peut réaliser des dissections virtuelles euh, je, je vous... On préconise le visible body, il est très bien fait vous pouvez l'avoir, ça ne coûte pas très cher et c'est vraiment intéressant, d'ailleurs on utilise ce logiciel pour l'enseignement à la faculté alors maintenant en plus de tous ces éléments que vous devez avoir, qui sont très, très, très utiles il y a un site internet, je viens de oui, on vient de le créer dans justement au laboratoire d'anatomie. Euh, il est, euh, sera très utile pour vous. Et euh, voilà donc l'adresse est anatomie fmpmukma euh, Comment l'utiliser Je vais vous montrer sur ce, ce tutoriel vidéo. Quand vous ouvrez la page, vous trouvez donc l'accueil, laboratoire d'anatomie pour avoir les même les, les, les laboratoires en photo, etc. Vous cliquez sur laboratoire d'anatomie, puis activité pédagogique. Quand vous cliquez sur activité pédagogique, vous allez avoir le module et volume horaires, et les, les outils pédagogiques. Concernant, si vous cliquez sur module et volume horaires, vous allez avoir tous les modules euh, concernant l'anatomie, l'anatomie 1, 2, 3, et l'anatomie la, 4, euh, avec les volumes horaires euh, des cours magistraux, des... DTD et des volumes horaires par exemple pour l'anatomie 1 du premier partiel, vous avez là les, ce, ce qui sera enseigné, appareil locomoteur cardiovasculaire respiratoire avec le volume horaire de chacune de ces disciplines. Si vous cliquez sur le fichier PDF, eh bien, vous allez avoir tous les renseignements concernant ce module, euh, avec euh, les objectifs déjà généraux de ce module et puis les objectifs spécifiques de chaque, de chaque chapitre. C'est très intéressant de lire tout ça pour savoir... Qu'est-ce qui est demandé pour l'étudiant Qu'est-ce qu'il faut qu'il retienne Quels sont les éléments importants sur lesquels il faut insister Et donc, ça va vraiment vous aider dans vos préparations. Là, vous avez là encore sur le fichier PDF les volumes horaires, vous avez ici les, les objectifs spécifiques de chaque chapitre que vous pouvez lire tranquillement pour savoir ce qu'il y, qu y a à retenir et les choses sur lesquelles il faut insister. Vous avez même ici la, la, la description des activités pratiques, des TP, comment ils se déroulent, TP et TD, bien sûr, et puis euh, l'évaluation des connaissances, comment ils se déroulent, ce qui concerne les, les examens écrits et les, les examens des TD. Et, et voilà, comme ça, vous, vous avez toutes les informations concernant les différents modules d'anatomie de 1 à 4, c'est-à-dire de la première et de la deuxième année. Voilà, donc, il y a aussi toujours dans activités pédagogiques, vous allez trouver les outils pédagogiques euh, utilisés euh, dans notre faculté. Vous, vous avez là les photos, des, des maquettes, des logiciels, euh, des vidéos dissection, le, le, le dessin au tableau noir et tout ce qu'on utilise pour l'enseignement d'anatomie. Ce qui est très intéressant, c'est aussi l'espace étudiant. Si vous cliquez sur espace étudiant, vous allez trouver trois rubriques, cours, anal et divers. Vous cliquez sur cours, ça va vous ouvrir cette page où vous allez, vous allez avoir tous les appareils euh, classés d'accord, appareil locomoteur, cardiovasculaire digestif, respiratoire, la neuroanatomie euh, l'ORL et puis anatomie de l'œil et de ses annexes vous cliquez par exemple sur appareil locomoteur vous allez trouver membre supérieur, membre inférieur vous cliquez dessus, vous allez trouver tout, tout ce qui concerne ce chapitre, ostéologie, arthrologie par exemple vous voulez étudier l'arthrologie, vous cliquez sur arthrologie vous trouvez les cours classés, comme par exemple ici le, le complexe articulaire de l'épaule, en cliquant sur le complexe articulaire de l'épaule, vous allez trouver 4 euh, rubriques, texte, vidéo, vidéo de dissection et QCM. Si vous cliquez sur texte, vous allez avoir deux, deux, deux fichiers PDF, le cours en PDF euh, avec les schémas et tout, donc c'est l'équivalent du polycopier, vous pouvez le télécharger, ou l'imprimer, voilà, et vous préparez votre cours sur ce support-là. Voilà, donc tout le cours de l'articulation de l'épaule. Et vous avez même les diapos du cours, utilisés pour l'enseignement au cours magistral. Euh, Ces ce diapos euh, sont intéressants pour, pour les schémas. Donc c'est riche en iconographie, vous avez tous les schémas avec les, avec les photos de, de d'os réels, etc. Et puis vous avez dans la, la rubrique vidéo, la vidéo du coup, Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier le complexe euh, voilà, intéressé à l'étude des vrais euh, articulations tout ce qui est, avec le sternum, ce qui concerne, tout ce qui concerne le sternum. inférieur horizontalement et vers l'arrière. Voilà, elle forme la un axe d'inclinaison de 130 degrés avec la diaphyse et regarde voilà. 20 degrés en arrière. La cavité glenoïdale de... sur la périphérie de la cavité glénoïdale. Son rôle est d'augmenter la taille de la concavité de la cavité osseuse pour rendre l'articulation plus congruente. L'appareil capsuloligamentaire est en relation. Voilà, donc euh, concernant euh, par exemple le cours de... De l'épaule, vous avez la vidéo, donc on a dit le texte, la vidéo, puis vous avez la vidéo de dissection qui va vous rapprocher de la réalité, où vous verrez euh, des démonstrations sur euh, corps humain, de ce qui a, de ce qui a été étudié euh, sur schéma et en utilisant des logiciels interactifs. Donc vous visionnez la, la, la vidéo de dissection pour vous rapprocher de la réalité. Voilà, toujours concernant le même chapitre, vous avez, vous avez même des QCM pour s'auto-évaluer. Donc, euh, les QCM avec des propositions, vous, vous cochez ce qui vous, vous pensez être la bonne réponse. Voilà, par exemple, là je fais au hasard, je clique euh, au hasard juste pour la démonstration. Et donc vous, vous, vous répondez à toutes les QCM concernant le chapitre que vous êtes en train de réviser. Et vous, vous cliquez sur « Envoyer » et vous avez votre score. Voilà, on a eu 0 sur 17 parce qu'on n'a pas pris le temps de, même, de, de lire les, les questions. Et vous avez aussi la correction des ré réponses avec ce qui est vrai et ce qui est faux. Voilà, donc ça c'était pour les pôles. Tous les chapitres sont traités de la même manière. Voilà. En plus des cours, vous avez les annales, c'est-à-dire les examens euh, de la faculté des années précédentes. Euh, donc euh, voilà, vous avez ici l'anatomie, vous choisissez l'année que vous voulez, par exemple la 2014, cliquez sur « Entrée et vous avez donc le, le PDF de, de l'examen de, de janvier 2014 pour vous entraîner. Voilà. Après, bon, il y a la rubrique d'hiver où on met aussi d'autres vidéos. Euh, euh, intéressante, c'est pas des cours, mais c'est aussi intéressant. Il y a la rubrique préparation des concours, mais c'est pour l'interne résidana. En Un appliqué, c'est plutôt pour les résidents. La production scientifique aussi, c'est pas pour les étudiants. Et puis vous avez lien utile, ça c'est intéressant. Vous avez des bouquins qui sont déposés ici dans un drive, des bouquins d'anatomie que vous pouvez euh, visionner ou même télécharger. Je choisis si vous avez les bouquins de Nether, vous avez les bouquins de Camina, ce que vous voulez, vous pouvez les, vous pouvez les visionner, vous pouvez les télécharger si vous voulez. Voilà par exemple ici les bouquins de Camina. Vous cliquez dessus et vous téléchargez le bouquin que vous voulez. Toujours dans la rubrique lien utile, vous avez les liens web. Là, ça vous mène vers des, euh, vers des chaînes euh, YouTube ou, ou des pages, ou des, des, des pages web d'anatomie qu'on a trouvées euh, intéressantes pour vous, euh, où il y a des cours d'anatomie déposés par d'autres, euh, par d'autres enseignants dans le monde. Il y en a, là, par exemple, ici, des cours, des cours de, de sur tableau noir, et c'est toujours utile pour euh, compléter, peut-être chercher d'autres informations, etc. Voilà, donc vous avez ici les différentes rubriques que je viens d'expliquer, certains sont destinés aux étudiants, d'autres pour des, des résidents ou des médecins déjà diplômés. Voilà, donc euh, concernant le site d'anatomie. Voilà, cela, après donc la description des, des, des différents outils dont, que vous devez avoir, bon, cela nous amène à parler des méthodes euh, qu'il faut adopter pour préparer son anatomie. On ne va pas préparer n'importe comment, il faut euh, utiliser certaines méthodes appropriées. Euh, il y a plusieurs méthodes conseillées. Vous savez, l'anatomie la, euh, se base beaucoup sur la mémoire visuelle. Euh, il ne faut surtout pas apprendre euh, sur le texte, on va y revenir, il faut euh, apprendre en dessinant, il faut utiliser des moyens des techniques, il faut faire et refaire, euh, essayer d'enseigner même, on va, on va expliquer comment, et puis je vous invite sincèrement à assister au cours, et puis de, de, de venir au labo pour utiliser tous les outils pédagogiques euh, mis à votre disposition, les maquettes, les logiciels, etc., et voilà, donc on va expliquer euh, ces différentes. je disais que l'anatomie euh, elle se base énormément sur la mémoire visuelle c'est à dire que le texte que vous aurez sur votre polycopier ou sur les différents livres euh, c'est pas qu'il n'est pas intéressant, mais il sert à une seule chose il sert à comprendre le schéma donc vous, vous, vous ne devez pas vous fixer sur le texte et essayer de l'apprendre comme si c'était euh, des poèmes euh, pas du tout, vous allez donc oublier dans la, la minute qui suit. Il faut plutôt euh, essayer de mémoriser les schémas. Vous avez par exemple ici une coupe sagittale de la cavité abdominale qui vous montre les différents organes, le foie par exemple, l'estomac, ici le colon transverse avec le mésocolon, etc. Et vous essayez, si vous voulez, de, de mémoriser ce schéma visuellement. Euh, pour le comprendre, vous allez bien sûr utiliser le texte, mais vous, vous mémorisez le, le schéma en se basant sur votre mémoire visuelle, euh, que ce soit pour les coupes ou là pour des vues comme ici la vue euh, latérale ou exopelvienne de l'oscoxa euh, vous devez utiliser du texte c'est sûr mais c'est pour comprendre le schéma et pour obtenir en fait les mots clés euh, et ne pas apprendre là le texte euh, bêtement euh, sans comprendre et, et, et l'apprendre mot à mot ça c'est vraiment, ce sera la catastrophe euh, donc, pour ne retenir que les mots-clés, je vous invite à utiliser des défluorescents. Des, des Ce serait bien d'organiser un petit peu le, votre texte en utilisant les mêmes couleurs euh, pour les grands titres, euh, la même couleur pour les sous-titres, et puis une autre couleur pour les mots-clés au niveau du corps du texte. Comme ça, vous, vous ne retenez que les mots-clés, hein, ne surtout pas oublier, et euh, toujours en, en gardant un œil sur le schéma à côté. Donc, euh, même en utilisant le texte, s'il vous plaît, faites appel à votre mémoire visuelle, hein, et donc organisez les choses en utilisant des couleurs. Ce qui est aussi intéressant, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des fiches mémentaux. Et donc, chaque cours, ce euh, serait utile de le résumer en une seule page. Donc, supposons qu'un cours est fait de 3, 4, 5 pages, essayez de le, de le résumer au maximum, l'écrivant vous-même, pour qu'il ne tienne que sur une seule fiche, une seule page, que vous organisez de cette manière. Là, c'est flou, c'est exprès, parce que ce n'est pas forcément de notre mais c'est juste pour vous expliquer comment. Donc, vous, vous, vous, vous créez une seule fiche, une seule page, où vous mettez par exemple les titres, euh, les sous-titres, avec les, les mots-clés à côté, euh, pour ne retenir qu'une seule page par chapitre avec bien entendu les schémas à côté, et ça va être vraiment d'une grande utilité, et d'une grande aide pour vous. Ce qui est aussi très intéressant en anatomie, c'est dessiner. Voilà, on, on, on retient parfaitement bien l'anatomie quand on la dessine. Donc vous devez poser le livre de schéma que vous avez devant vous, vous avez là une feuille blanche, euh, des feutres ou un stylo, et vous dessinez ce que vous êtes en train de, de, de, de, de, de, de travailler comme chapitre. Mais dessiner, pas n'importe comment Bon, le but n'est pas de, de, de faire des, euh, des tableaux euh, d'une grande qualité, mais de faire un dessin anatomique juste. Et euh, le, le, pour que ce soit utile pour retenir les informations, voilà les qu'il faut suivre pour dessiner. Alors tout d'abord, il faut comprendre le schéma que vous avez devant vous sur le livre. Donc il faut lire le texte et comprendre donc, le schéma... Euh, voilà, comprendre aussi la légende et, et, et voir euh, le, le schéma, qu'est-ce qu'il contient comme organe, etc. Par la suite, vous dessinez le schéma en le copiant du livre. Donc vous gardez le livre ouvert et vous, vous essayez de reproduire le schéma d'une façon juste, pas forcément un joli schéma, mais juste, il doit être exact et poser les organes là, ils doivent être posés. Puis, vous légendez le schéma que vous venez de dessiner, toujours en gardant un œil sur votre livre. Donc, vous mémorisez le schéma euh, que vous avez dessiné. Vous essayez de, de, de, de faire appel à votre mémoire visuelle, et vous le mémorisez parfaitement bien. Puis, vous fermez le livre de schéma euh, qui vous a servi à copier euh, le schéma. Et puis, vous, vous essayez de redessiner le schéma de mémoire euh, en le légendant vous essayez sur une autre feuille blanche de redessiner le schéma euh, c'est à dire sans ouvrir le livre que vous aviez en face de vous puis vous ouvrez encore une fois le livre où vous vérifiez à partir du livre euh, l'exactitude de votre schéma et vous corrigez éventuellement les erreurs et vous redessinez une troisième fois et là en y apportant bien entendu les corrections éventuelles nécessaires Donc euh, ainsi donc vous allez parfaitement bien retenir l'organe, ou la région que vous êtes en train d'étudier. Puis, le schéma final que vous aurez dessiné d'une façon juste, vous le classez dans un dossier du cours, avec par exemple la fiche que vous avez déjà préparée, la fiche où vous avez résumé et où vous avez mis tous les mots-clés du chapitre que vous êtes en train de travailler. Et donc, le dessin est extrêmement important en anatomie. Et sincèrement, croyez-moi, on retient parfaitement l'anatomie d'un organe ou d'une région, dès lors qu'on est capable de la dessiner de mémoire. Dessiner dessine donc la région ou l'organe. Donc le jour où vous allez dessiner parfaitement bien la région ou l'organe euh, que vous êtes en train de travailler, vous allez donc le retenir à jamais. Donc dessiner, dessiner, dessiner, s'il vous plaît, c'est la meilleure méthode de retenir votre anatomie. Il euh, y a un autre moyen qui est utile, c'est les, les, les méthodes, ou les moyens mnémotechniques. C'est-à-dire, euh, par exemple, là, vous, vous avez euh, une vue latérale de l'extrémité céphalique où, où on reconnaît ici en jaune euh, des branches du nerf facial. Donc, c'est le programme de la deuxième année, mais bon, c'est juste pour vous expliquer les branches du nerf facial. Vous avez ici une glande qu'on appelle la parotide. Et bon, les, les, nerfs du nerf, les branches du nerf facial sont multiples. Ben, je vous explique, il y a par exemple ici la branche temporale, euh, il y a la, la branche zygomatique, la branche buccale, la branche ou euh, le rameau mandibulaire et le rameau cervical. C'est peut-être difficile à retenir tout ça, mais on peut utiliser un moyen mnémotechnique, donc je peux créer une phrase, là en anglais, « to Zibar by motorcar et, euh, » et pourquoi En fait, le début de chaque mot euh, contient la lettre, la première lettre de chaque branche. C'est-à-dire, T, c'est pour la branche temporale, Z, c'est pour la branche zygomatique, B, c'est pour la branche buccale, M, pour la branche mandibulaire, et C, pour la branche cervicale. Là, c'est juste un exemple. Euh, vous pouvez vous-même inventer toutes les phrases que vous voulez. Vous pouvez avoir des petites astuces là pour retenir euh, certaines informations, certaines données en anatomie. Donc, par exemple, cette phrase... Euh, euh, guillemets amusante et que vous aide à retenir les différentes branches du nerf facial ce qui, ce qui est aussi très très important c'est de ne surtout pas apprendre le texte mais comprendre et mémoriser le schéma ça va être la catastrophe si vous vous, vous, vous amusez uniquement à travailler votre texte, regardez euh, là je me suis pris en photo euh, en train de lire uniquement le texte, donc je n'ai que le polycopier avec du texte euh, brut et j'essaye de mémoriser comme si j'étais en train d'apprendre de, de, de, des, des poèmes. Ça, c'est la catastrophe. C'est l'échec à coup sûr. Par contre, si vous, vous aménagez un endroit, une grande, vous, vous, vous, cherchez, vous, vous vous utilisez une grande table, vous disposez le livre de schéma, ou des livres de schéma, le polycopié, des feuilles blanches pour dessiner, et vous travaillez en utilisant l'ensemble de ces outils, là, euh, c'est la bonne manière et ne surtout pas utiliser que du texte, ça c'est la catastrophe, c'est sûr que euh, c'est l'échec. Donc cette personne-là va certainement échouer parce qu'elle n'utilise que du texte, sans schéma. Par contre, cette personne, elle va donc réussir parce qu'elle euh, lit le texte, mais tout en regardant le schéma, et le texte ne va lui servir qu'à comprendre, qu comprendre les schémas. Ce qui est aussi important, c'est de, de venir au laboratoire. Les portes du laboratoire sont grandement euh, ouvertes pour tous les étudiants à chaque moment. C'est intéressant pour venir euh, prendre des maquettes, bon, pour les consulter sur place, bien sûr, mais, mais ça va vous aider à, à voir les choses de près. Euh, c'est aussi possible d'utiliser les différents logiciels euh, en présence d'un encadrant. Euh, pour répondre à vos questions et vous montrer ce que vous n'avez peut-être pas bien compris en révisant chez vous. Il faut bien entendu aussi assister au cours. C'est très important parce que l'enseignant insiste beaucoup sur les choses essentielles à retenir pendant le cours. Et donc, ce qui est important aussi, c'est de prendre vos propres notes, même s'il y a le polycopier, ce n'est pas suffisant. Euh, vous pouvez être interrogé aussi sur ce que dit l'enseignant et qui ne figure pas forcément euh, sur le polycopier et euh, en prenant vos notes personnelles euh, déjà ça vous fait une première couche et ça vous, vous aide grandement à mémoriser un maximum d'informations il euh, y a aussi ce que je pourrais appeler méthode escargot parce que ça se rappelle un petit peu la coquille d'escargot c'est faire et refaire je m'explique, vous avez ici la, la coquille d'escargot, si on la dessine, on peut la, on peut la dessiner de cette manière, on, on, à partir du centre, je dessine des cercles, n'est-ce pas, concentriques, euh, en s'élargissant progressivement du centre vers la périphérie. C'est exactement la manière avec laquelle il faut travailler, c'est-à-dire que euh, vous voulez euh, mémoriser un chapitre, vous faites une première couche, où vous allez retenir euh, un minimum d'informations, d'accord puis, vous programmez une troisième couche, et là, la troisième couche va vous permettre de, de, de mémoriser davantage. Et puis, éventuellement, une troisième couche, vous allez retenir encore plus. Et la quatrième couche, eh ben, ben, vous allez retenir le maximum. Alors, chacun, alors chacun, ça, à chacun, c'est-à-dire euh, ses capacités, on peut retenir en deux couches, on peut retenir en trois couches, mais euh, sincèrement, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, pour retenir, il faut apprendre se donner le temps d'oublier, puis apprendre encore une fois, et c'est la meilleure façon de, de fixer les choses. Voilà. Il y a aussi une très bonne manière, très efficace pour retenir des choses, c'est enseigner. Sincèrement, on, on retient 88% de ce qu'on enseigne. Et donc, est-ce qu'un étudiant peut enseigner Bien sûr, il peut enseigner, il peut enseigner à un collègue, à un membre de sa famille, parce que je vous invite de faire exactement ce que fait le petit bonhomme là, il explique des choses à un collègue sur un schéma, ou, ou alors euh, pas forcément avec un schéma, et il essaie de lui transmettre son savoir, mais s'il vous plaît, sans réciter, il n'essaie pas de réciter, comme si c'était un poème, comme s'il si récite euh, c'est-à-dire des choses euh, qu'il ne doit surtout pas modifier, comme le Coran, euh, n'est-ce pas Donc c'est pas de la récitation, c'est comprendre et essayer de faire passer des messages en oubliant le minimum et en étant clair dans ces explications. Donc, vous faites passer un message à un collègue, à un ami, à un membre de la famille, idéalement sur des schémas, et en essayant de faire comprendre aux autres, vous retenez le maximum. Si vous n'avez vraiment pas quelqu'un à qui expliquer, vous pouvez tout simplement utiliser... Euh, l'enregistrement audio de votre téléphone, vous essayez de vous expliquer à vous-même, euh, n'est-ce pas, ce que vous avez appris. Voilà, donc après, donc, euh, tout ce, tout ce qu'on a abordé, donc, on a parlé euh, de l'organisation du travail, ça c'est le premier pilier pour réussir son anatomie. Euh, le deuxième pilier, c'est se doter des différents outils nécessaires, on, on les a passés en revue tout à l'heure. Et le troisième pilier, c'est adopter des méthodes efficaces, on vient, de les, on vient de les montrer et de les expliquer. On va maintenant finir en, en démontrant, c'est-à-dire une, une séance, on, on va simuler qu'on qu veut commencer à travailler un chapitre d'anatomie. Qu'est-ce qu'on va faire au départ On va tout d'abord, n'est-ce pas, se déconnecter complètement. Donc avant tout, on prend le téléphone, on le met sur un mode avion. Ou alors, du moins, on se déconnecte euh, du réseau, euh, Surtout des réseaux sociaux, Instagram, WhatsApp, Facebook, etc. Tout ça, on l'oublie pendant la séance euh, de notre apprentissage qui va durer une heure, deux heures, trois heures en fonction de ce que vous avez planifié à l'avance. Puis, je vous invite à ouvrir le site euh, d'Anatomie. Donc, euh, vous cliquez sur le cours qui vous intéresse, par exemple ici, la clavicule, et vous visionnez la vidéo. La vidéo du cours qui est déjà sonorisée. Ensuite, vous cliquez sur texte et vous téléchargez le texte de la, de la clavicule. Donc, vous le lisez. Donc, euh, mais là, en utilisant des schémas, s'il vous plaît, en essayant de dessiner comme ce qu'on a dit. Donc, vous avez ici le cours téléchargé, imprimé euh, ou photocopié. Vous avez là euh, le, le, les bouquins de schémas euh, que je vous ai préconisés. Vous avez de quoi dessiner. Donc, euh, vous avez, vous, savez, vous avez déjà vu la vidéo, vous avez donc compris un maximum de choses, et puis vous, vous essayez de lire, de lire votre texte en utilisant les schémas et en dessinant. N'est-ce pas C'est très important. Et puis, euh, je vous invite à revoir encore une fois la vidéo du cours. Parce que là, on, après avoir lu euh, le texte et visionné l'échonographie, c'est sûr que vous avez mieux compris les choses. Donc, vous revoyez une deuxième fois la vidéo pour fixer à jamais toutes les informations. Et puis, je vous invite à voir la vidéo de dissection pour voir un petit peu la réalité de quoi elle est faite. Et Vous vous évaluez à la fin en répondant aux différentes QCM que vous avez en votre possession. Voilà, donc, euh, c'est la, la, la méthode que, que je vous conseille. Voilà, on a parlé donc euh, pratiquement de tout l'organisation du travail, les outils, les méthodes conseillées, euh, et puis on a euh, simulé une séance d'apprentissage. C'est une méthode euh, pour moi qui sera garantie à vie, c'est valable pour l'anatomie mais aussi pour les autres, les autres matières. Euh, donc, euh, travailler dès le départ, soyez euh, rigoureux euh, et, et Bien, bien organisé dans votre travail et vous allez à coup sûr euh, que je, je finis donc en, en, en vous souhaitant très bon courage et que Dieu vous aide et guide vos pas dans vos chemins futurs très bon courage